Bon, je vais en faire quelques-uns, euh, le 30 d'abord, pour commencer. Je ne l'ai pas déjà fait Il me semblait... Je vous ai montré quelque chose, en tout cas, là-dessus. Là, là j'en suis sûr. Alors, ce qui est important ici, ça, je me souviens que je l'ai raconté à l'autre classe, c'est de prendre de la distance pas la regarder en détail, mais là je vois rien. On prend de la distance et on regarde à quoi elle ressemble cette fonction f. On ne va pas regarder en détail. Machin, il y a un truc au carré, un truc au carré. Ce qu'on doit voir, c'est la vue d'ensemble. Et si on regarde, en tout cas moi, ce que je vois, c'est qu'ici on a tout d'abord deux fonctions qui sont multipliées entre elles. Après, il y a d'autres trucs. Là, il y a un carré, une fonction au carré, une autre fonction au carré, d'accord Mais la première chose que je vois, si je regarde de loin, c'est qu'il y a une multiplication. Ça veut donc dire que je vais devoir appliquer la règle du produit qui dit que f de x fois g de x prime, c'est f prime de x fois g de x plus f de x, 3g prime de x. d'accord. Et puis, ça, c'est la fonction f de x. Dans ce cas-là, ça, c'est la fonction g de x. Alors oui, je sais, c'est un peu perturbant, parce qu'en fait, ça, c'est f de x. Mais bon, les formules telles qu'on les a vues, elles sont données comme ça, avec f et g. Peut-être qu'un jour, je les changerai. Ce sera un peu plus pratique. Alors, allons-y. f prime de x, c'est la dérivée de cette fonction-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici Une fonction qui ressemble à un carré mais c'est pas juste un x au carré c'est un quelque chose d'autre au carré. Ah, on a vu dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait et eh bien on fait comme si on avait une fonction carré donc on dérive deux fois machin à la puissance 1 et puis fois la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur et puis ensuite on remet la fonction on avait au départ qui était mise au carré. Donc ça, ça nous donne 4 fois 2x moins 1. Ensuite fois x plus 3 au carré, donc j'ai de x, plus f de x fois, et puis ensuite ici on doit faire la dérivée de x plus 3 au carré. Même cas de figure. On a ici une fonction carrée. Donc dérivée d'une fonction carrée, ça va faire deux fois quelque chose à la puissance 1, fois la dérivée de la fonction qu'on a à l'intérieur, qui est égale à 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3, c'est 0. Et puis ensuite, on trouve ici la fonction qui était à l'intérieur. Donc, en fait on a deux fois x plus 3 donc il faut y aller par étapes et puis maintenant il faut factoriser Et puis là, donc ça fait appel à de vieux souvenirs, puisque la factorisation, vous avez vu ça en première année. Euh, donc on cherche les termes qui sont communs. Donc là, on a 2x-1 et x plus 3. Et puis ici, on retrouve aussi 2x-1 et x plus 3. Ça veut dire qu'on peut mettre en évidence... Et puis là, on a encore un 4 et un 2 qui ont un 2 en commun. Donc on peut mettre en évidence ici 2 fois 2x-1 fois x plus 3. Et puis après, on regarde, pour obtenir chacun des termes ici, par quoi est-ce qu'on doit multiplier celui qu'on a mis en évidence Puisque la factorisation, c'est l'opération inverse de, du développement, donc, on s'imagine, si on effectue ça, on doit retrouver ça. Ça veut dire qu'ici, on doit avoir un terme, qui, quand on, quand, euh, un terme qui, quand on va le multiplier par ça, donc ce, ce terme qu'on a mis en évidence, va nous donner celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Donc Le 2x-1, on l'a déjà. Donc, plutôt si on prend dans l'ordre. Ici, on a un 2 et puis on veut un 4. Donc il nous faut un 2. 2x-1, et on veut 2x-1, donc ça c'est bon et puis là, on a x plus 3, et puis on veut arriver à x plus 3 au carré, donc il va falloir multiplier encore une fois par x plus 3 pour avoir le x plus 3 au carré. Et puis ensuite, on retrouve ici ce plus, et, et bien on regarde à nouveau par quoi est-ce qu'on doit multiplier ce terme là pour avoir celui-ci. Alors, on veut un 2, on l'a déjà. Là on veut 2x-1 au carré, puis on a que 2x-1. Ça veut dire que on doit multiplier par 2x-1. Puis là, on veut un x plus 3, puis on a déjà un x plus 3. C'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on peut s'imaginer, si on fait l'opération inverse, pour passer de là à là, on va multiplier ça par ça, plus ça par ça. Ça donne nous donner ce terme-là, plus ce terme-là. Ça s'appelle la mise en évidence. On met en évidence, on fait ressortir. La signification, elle est la même qu'en français. Mettre en évidence quelque chose, ça veut dire le faire ressortir. On fait ressortir ici un terme, plutôt les termes qui sont communs aux deux expressions qui sont additionnées. Et puis ensuite, Alors on développe tout ça, donc là on a 4x, 2x, 2x, puis là on a 6, moins 1, ça fait 4x plus 5. Donc on a besoin de ça, ou plutôt on va avoir besoin de cette forme-là. J'ai mon prime ici pour dire que c'était la dérivée. Ah non, c'est la fonction, pardon. J'ai oublié de mettre ici que c'est f' de x. Euh, donc on aura besoin de ça pour, euh, en fait, cette dérivée, ce qui va nous intéresser, c'est les signes, quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Et donc pour faire l'étude des signes d'une fonction, on a besoin de la forme factorisée pour pouvoir faire un tableau de signes. Donc euh, c'est un investissement pour votre futur. Bon, le calcul de la dérivée lui-même, il s'arrête là. Ici, on continue pour pouvoir après utiliser cette dérivée donc, pour avoir une forme euh, qui est intéressante. Oui Oui, donc là, je ne peux plus rien factoriser, donc j'ai effectué et j'ai rassemblé les termes. On a 2x plus 2x, puis là, on a 6 moins 1. 31, je ne le fais pas, 32, allez directement le 33. encore une fois, on prend, on prend de la distance et puis on regarde globalement qu'est-ce que c'est que cette fonction. cette fonction. Globalement, cette fonction on globalement, cette fonction, c'est quelque chose qui est de la forme 1 sur g de x. Et donc, pour calculer ici la dérivée de 1 sur g de x, eh bien, on a cette formule, c'est moins la dérivée de g divisé par g au carré. Donc ici, ça c'est notre fonction g de x. 4 moins x au carré. On va avoir besoin ici de g prime de x, donc je le calcule tout de suite. Ça fait 4 moins x au carré. Ici, à nouveau, on a un carré, donc ça va faire 2 fois, fois la dérivée interne, qui est égale à moins 1. Donc ça donne moins 2 fois 4 moins x. égale à moins la dérivée de g, égale à moins 2 fois 4 moins x, divisé par 4 moins x au carré, le tout au carré. Alors ici, on a un moins fois moins qui va devenir un plus. Donc on a 2 fois 4 moins x, divisé par, et puis 4 moins x au carré au carré. Donc on multiplie les puissances entre elles ici, donc ça fait 4 moins x à la puissance 4. Si on a 4 moins x, et 4 moins x à la puissance 4, donc on peut simplifier. Ça fait 2 sur 4 moins x au cube. Là, ici, on peut l'écrire sous la forme 4 moins x. 4 moins x cube. Et on peut simplifier ici le 4 moins x divisé par 4 moins x qui donne 1. question. Pas hésiter. Si je regarde les autres, le 34, ici, on a aussi un produit, donc ça ressemble au 30. Le 32, ici, il est un peu comme le 33. Hein, sauf que là, on a un carré, là, on ne l'a pas, mais c'est la même règle qui s'applique. Celui-là, c'est juste euh, une composée de fonctions. Donc ici, on a comme un carré, mais pas tout à fait, un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici Ici, on a une, donc ces trois-là, là, ces quatre-là, même d'ailleurs. Tous euh, la règle de la division de deux fonctions. Hein. Vous voulez lequel ne hum sais pas quel est le plus dur C'est vous qui savez. Pour moi, ils sont tous faciles. Soyons réalistes. Non, vous pouvez choisir. 38. 38. Quelqu'un s'est manifesté. Allons-y pour le 38. 38. De la forme F de X au G de X, c'est donc. Oui, j'ai raté le X au ce passage. C'est pas très propre, tout ça. Je recommence. Voilà donc, cette longue règle de calcul qu'il faut ben, appliquer. Donc ça c'est f de x, ça c'est g de x. Et donc f prime de x, ça va être alors la dérivée de f, donc la fonction qui est au numérateur. Je vais le faire directement. La dérivée de la fonction qui est au numérateur, donc moins x plus 2, sa dérivée c'est moins 1 fois g de x, x carré moins 3x plus 4, moins f de x, c'est pas ça, f de x, fois la dérivée de la fonction qui est le dénominateur. Donc x carré moins 3x plus 4, sa dérivée c'est 2x moins 3x. Le tout divisé par la fonction qui est au dénominateur au carré. Alors maintenant, est-ce qu'on peut factoriser ça A première vue, il n'y a pas vraiment de terme qui est commun au numérateur. Là. Il y a moins 1 et moins 1. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. On peut regarder si on peut factoriser x carré moins 3x plus 4. Alors si on calcule le discriminant, ça fait b carré, 9 moins 4 fois 1 fois 4. C'est négatif, donc ce n'est pas factorisable. Donc on ne peut pas faire apparaître ce x carré moins 3x plus 4 sous une autre forme. Donc là, il n'y a pas de terme commun entre les deux, il n'y a, a, a rien, rien qu'on peut mettre en commun. Alors dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, eh bien on effectue pour rassembler les termes qui sont. Euh, pour rassembler les termes. Voilà, Moins x carré, plus 3x moins 4, moins, et puis là on va avoir quoi On va avoir moins 2x carré, plus 3x, plus 4x, moins 6. Bien attention, ici ce moins, il s'applique à tout ce produit là. Pour ça moi je l'ai laissé devant et puis j'ai tout mis en parenthèse pour être sûr de ne pas faire d'erreur de signe. On peut distribuer le moins sur tous les termes de la parenthèse. Donc moins 3x moins 4. et on a plus 2x carré. Le tout divisé par Et si on rassemble les termes, on a donc six carré moins quatre x deux. regarde on peut factoriser ce x carré moins 4x plus 2 bon, je pense qu'on peut mais ça donne quelque chose de pas très sympathique b carré ça fait 16 moins 4 1 fois 2 ça fait 8 donc c'est factorisable mais ça fait intervenir des racines euh, des racines carrées donc je vous fais cadeau de la factorisation les fonctions qu'on utilisera plus tard euh, je m'arrangerai toujours pour qu'elles soient factorisables avec des nombres entiers Racine carrée, c'est ça donne des calculs compliqués. Donc juste que vous sachiez, c'est factorisable. Donc on pourrait écrire ça sous une autre forme qui serait plus utile si on voulait faire l'étude des signes de la fonction. Mais on laisse comme ça. Ah non, le 36, il y a encore. 2x 1 x 2 x carré moins. Donc ici on a un double produit. Euh, donc on n'a pas de règle pour un double produit, on connaît une règle pour un produit. Il y a une règle pour le double produit. Mais après ça fait beaucoup de règles, c'est compliqué. Donc ce qu'on peut faire, c'est de prendre par exemple 2x-1, et puis ce terme-là, et puis on fait la règle pour le produit avec ici. la dérivée de g. C'est f' de x fois g de x avec f et g, ces deux fonctions là. Donc ça serait f de x fois g' de x. Ensuite on dérive cette fonction-là, qui est un produit de deux fonctions. Donc on recommence, on reprend la règle du produit et on l'applique sur ces deux fonctions-là. Donc ça va faire mais, ça suffit. Donc maintenant on peut recommencer, ça ce serait f, ça ce serait g. Et puis on applique, on fait f', donc f' prime, ici c'est 1, fois g plus f fois la dérivée de g de x qui est égale à 2x. pas cacher ces erreurs pour les laisser. Beaucoup plus utile. Après on les revoit, on s'en souvient. D'accord, et puis après, bah ici pour factoriser il faut chercher les termes qui sont communs. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a en tout cas. Euh, pardon. Hum, entre celui-là et celui-là, on a x carré moins 1. Entre celui-là et celui-là, on a x-2. Et entre celui-là et celui-là, on a 2x-1. Je ne sais pas, on les prend deux par deux et puis on regarde ce qui se passe. Alors par exemple, je vais prendre ces deux-là ensemble. Qu'est-ce qu'on a là carré x²-1. Donc là, on a 2 fois x moins 2 plus 2x moins 1. Alors, ça donne quoi Ça donne x carré moins 1. Et puis là, on a 2x plus 2x. Ça fait 4x. Et là, on a moins 4 là il n'y a plus rien de commun donc il faut développer Monsieur Oui Là euh, Là Là De là Si on effectue tout ça, ça donne 2x moins -1, -1, 1 fois x carré moins 1 plus 2x moins 1 fois x moins 2 fois 2x. Voilà, donc dans des cas où on ne peut pas continuer la factorisation, eh bien on peut effectuer et puis si on effectue ça nous donne normalement donc ici on a deux fois la règle du produit